À cinq ans, j'ai eu un appareil photo. Il ne m'a jamais quitté. Chaque photo était une histoire. Et un monde infini s'est ouvert à moi, nourri par mes histoires et celles que je lisais. Le tarot conte est né des photos et des dessins amassés au cours des années. Raconte-moi une histoire... Il était une fois un petit garçon qui s'ennuyait chez lui. Il prit son grand bâton et partit à l'aventure. Sans s'en apercevoir, il entra dans la forêt enchantée. Le faucon, qui le suivait de loin, s'approcha et le mit en garde. « Attention, petit garçon, tu entres dans la forêt enchantée. »« Je n'ai pas peur. » Il n'avait pas fini sa phrase que la sorcière apparut. Où vas-tu, petit garçon Je pars à l'aventure. Viens te reposer dans ma petite maison. Le petit garçon, tout content de trouver quelqu'un de sympathique, suivit la sorcière. La sorcière est-elle une gentille sorcière Ou une méchante sorcière Que va-t-il se passer La sorcière transforme l'enfant en grenouille La sorcière fait travailler l'enfant dans son usine L'enfant va, va rencontrer le petit nain que la sorcière emprisonne La sorcière va-t-elle donner à l'enfant des pièces pour qu'il continue son aventure À vous d'inventer la suite, à moins que vous vouliez choisir une autre carte dans le jeu. Bonne aventure